Salut, guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on s'en fait du street building au sentier récréatif pour Yes! Alors, guys, comment ça va? Écoutez, c'est la euh, première vidéo de 2022, la première vraie image que je filme cette année. Euh, si vous avez fait partie de la montre sur Freeride Québec euh, cet hiver, ben, j'espère que je vous ai diverti, j'espère que je vous ai fait euh, passer le temps. Durant l'hiver avec mes belles images d'été, ça fait que c'est ça aujourd'hui on s'en va du sentier port neuf on se fait une première petite corvée privée, je les, les habitués de la place, on se compose. On va aller travailler un petit peu euh, les sauts, une nouvelle jump plan qui, est, euh, qui a été faite par Sentier Boreal l'automne dernier. Et euh, samedi prochain, samedi le 7 mai, on se fait une vraie corvée, tout le monde ensemble. On va souffler le bike park, refaire les sauts, refaire les berms. Euh, après ça, si on prend les bikes, on fait un petit peu de, de riding, on prend une petite bière pour ceux qui ont l'âge. Ça fait que c'est le temps de participer, ça se super le fun. Pour l'instant, on s'en va faire jump les jump au Sentier Récuratif Boreal. On a fait un petit 2 euh, heures, 2 heures et demie de pelletage. On a tout tapé avec la plaque, on a tout ratelé Ça veut dire une chose, c'est le temps de rider. <rires> ça fait que c'est ça j'espère que vous avez apprécié les petites les images de notre petite corvée privée on était une petite gang, c'était super le fun toutes les sauts sont faites la semaine prochaine, samedi le 7, on fait tout le bike park on va tout souffler les feuilles, on enlève les branches les roches, on met les, les take offs parfaits tous les virages bien bien beaux après ça, on ride. Fait que ça vous tente de venir participer. sans récréatif Port-Neuf. On est là le samedi 7 mai. Ça serait super le fun qu'il y ait beaucoup de monde qui se, se présente pour avoir une petite surprise pour vous autres si vous êtes présents lors de la Corvée. Un immense merci. Et sinon, bien, je vais vous vois dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!